Bonjour les amis, je suis ici à Puerto de la Cruz, vous voyez derrière moi la plage, il y a un peu d'agitation, la mer est un peu agitée aujourd'hui et il y a des surfeurs qui en profitent, donc c'est une journée excellente pour cela, il y a une vingtaine de degrés, vous voyez fin janvier ici à Puerto de la Cruz, c'est plutôt cool. Euh, Peut-on obtenir des revenus réguliers avec euh, le trading Eh bien oui, bien sûr, on peut obtenir des revenus réguliers, surtout si vous choisissez de trader à court terme. Donc le scalping comme euh, je le préconise depuis longtemps, donc euh, si vous regardez mes autres vidéos vous verrez que c'est le scalping qui pour moi est la meilleure méthode et pour beaucoup de traders. Maintenant ça ne veut pas dire que certains trades en scalp ne peuvent pas devenir des trades, donc, ça arrive régulièrement. Donc, euh, vous pouvez prendre euh, vos gains après 5, 10 points, mais parfois, vous pouvez également laisser votre position ouverte et faire 50, 100, voire euh, 200 points sur un seul trade. Donc, c'est tout à fait possible. Mais ce que je vous conseille, c'est si vous commencez avec un petit compte de trading de 1000 ou 2000 euros, eh bien, vous, vous fixez un objectif quotidien, par exemple, de 1 de votre compte. Et vous verrez donc si tous les jours vous avez cet objectif, vous verrez qu'à la fin du mois ça vous fera un petit revenu. Après si vous voulez augmenter, donc soit vous augmentez votre effet de levier mais c'est un petit peu risqué et je ne vous conseille pas trop. Donc le mieux c'est d'augmenter un peu votre capital si vous en avez la possibilité et de toujours euh, viser les 1% euh, par jour donc, euh, de gains par rapport à votre compte. Alors. Tant que vous restez sur un petit compte de trading, c'est tout à fait gérable facilement sans que vous ayez psychologiquement le stress de perdre une grosse partie Donc, parce que la psychologie bien sûr c'est très important et tous les traders ont une limite de gain ou de perte, c'est surtout la perte qui est importante. Euh, mais lorsque vous avez un petit compte de trading, si vous perdez 10 euros ou 20 euros par jour, en principe, ça ne pose pas de problème. Et si vous vous fixez un gain de 10 ou 20 euros par jour, au début, ce ne sera pas un problème. Maintenant, ne soyez pas cupide non plus. N'essayez pas avec un compte euh, de 1000 euros de gagner 100 euros tous les jours. Donc, il ne faut pas viser euh, à être trop gourmand non plus parce que vous risquez de, de faire des opérations euh, euh, pas très pas très bonne et de prendre trop de risques, donc visez toujours des gains raisonnables, n'essayez pas de devenir millionnaire en une semaine, mais euh, c'est possible bien sûr d'avoir des, des revenus réguliers grâce au, grâce au trading, à condition bien sûr d'avoir une bonne méthode, de respecter les règles, d'être discipliné, ça c'est impératif. Donc euh, je connais des gens qui, qui ont pu gagner des grosses sommes d'argent mais qui ont rapidement tout reperdu parce que euh, la cupidité euh, jouant, eh bien ils, ils n'arrivent pas à garder leur argent, ils prennent des risques trop importants et à ce moment-là, bien sûr, euh, c'est la catastrophe. Donc euh, des revenus réguliers avec le trading, c'est tout à fait possible mais allez-y petit à petit. Donc euh, n'essayez pas de gagner trop vite trop d'argent avec un petit compte parce que c'est compliqué. Il y a des journées où ce sera meilleur que d'autres journées. Et euh, bien sûr, euh, tout dépend. Vous avez des journées avec une forte volatilité, des journées avec euh, peu de volatilité. Parfois, on me demande euh, combien de trades tu fais par jour, euh, combien de gains tu fais par jour. Il ben, n'y a pas de règle générale. Euh, on peut très bien euh, faire une journée fantastique en faisant 2-3 trades et on peut très bien galérer en faisant 10 ou 20 trades par jour et gagner beaucoup moins avec 20 trades qu'en faisant 3 trades, donc il n'y a pas de règle à ce niveau-là, vous avez des journées bien sûr euh, qui sont très volatiles où le, le marché part à la hausse en une fois et, et vous fait euh, 500 points et puis vous avez d'autres journées où il stagne, il reste euh, donc dans un range assez court, vous avez d'autres journées où à l'inverse le marché descend, il descend sans arrêt et bien sûr il faut toujours Rester raisonnable, il faut essayer de prendre les trades au bon moment et c'est à ça que servent euh, les formations au trading, les indicateurs, les signaux. Donc, avoir une bonne méthode de trading, c'est ce que je vous enseigne dans mes méthodes. Donc, vous trouverez sous la vidéo euh, des liens vers mes formations. Vous avez d'abord une initiation gratuite à laquelle vous pouvez euh, vous inscrire et puis vous avez mes formations payantes avec euh, formation scalping, formation scalping plus Ishimoku qui est un indicateur très intéressant. Puis vous avez ma formation complète qui vous donne différentes méthodes de trading donc tout est à votre disposition à des prix raisonnables, vous pouvez payer euh, en plusieurs fois donc euh, je pense que vous aurez là toutes euh, les bonnes solutions pour apprendre à trader de manière efficace et avoir euh, des revenus réguliers petit à petit. Euh, Peut-être que vous pourrez vivre de vos revenus d'ici un an, je ne sais pas, mais euh, le tout est d'avoir une bonne méthode et de faire des revenus réguliers en étant bien sûr toujours prudent. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, partagez-la et euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vais encore vous faire euh, beaucoup de vidéos euh, de ce type-là avec des explications, essayer de vous donner des bons conseils de trading. Ça fait 12 ans que je fais du trading, j'ai beaucoup d'étudiants également qui me font des retours, qui arrivent à de très bons résultats, donc ça m'encourage à continuer dans cette voie-là. Si vous avez ici en haut également de la vidéo, euh, donc si vous êtes sur un PC, vous avez des liens vers euh, mes formations. Voilà, j'espère euh, vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Vous voyez, ici on a du beau temps. Si vous avez l'occasion prochainement, ben, venez à Tenerife, vous ne le regretterez pas. Je vous dis à très bientôt, au revoir.